Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler migration, cette méga migration dont tout le monde parle actuellement. Mais aussi on va parler d'un debuff ultimate, debuff stratégique, guide, le premier guide que j'ai jamais vu depuis le début de Rock sur le debuffing. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne.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 Quel serveur vient d'accueillir cette méga migration On est à l'InterKVK pour plein de très gros royaumes. Hein. Et regardez, on va se rendre où Tout simplement sur le serveur 1034. Alors qui sont les 1034 Comme vous le voyez, hein. ils sont Imperium. Ils n'étaient plus Imperium. C'est pour ça qu'ils ont pu accueillir des gros joueurs. Le 1034, déjà même l'alliance que vous voyez PLA. Personne ne connaît le PLA. PLA, eh bien, nous sommes sur le royaume des One V. Tout simplement, les amis. Le 10-34, c'est les One V pendant longtemps. Alors, l'historique des One V, il est assez simple. Les One V, c'est vraiment une très grosse alliance. Hein. Des boss en stratégie, des boss en Ligue Osiris. Mais une alliance qui a souvent, malheureusement... Perdu, c'est KvK, c'est dommage, ils ne sont pas à l'image du 1960, pourtant, ils ont des énormes joueurs, regardez, là, ils sont descendus au maximum suite à leur KvK pour pouvoir accueillir cette migration, les OneV, ils sont tombés en dessous des 15 milliards, c'est eux, je crois, un hein, côté euh, global, côté Rise of Kingdom global et pas China, qui sont montés les plus hauts en puissance d'alliance. Je crois qu'ils ont atteint et même dépassé les 24 milliards de puissance. Si on regarde hein, au niveau de leurs membres. Ça reste des très gros joueurs. Surtout avec énormément de points de meurtre. Hein, du, euh, des 7 milliards de points de meurtre. Alors on est habitué à plus. Hein. Bien évidemment ils ont des joueurs bien plus gros. Qui doivent se cacher quelque part. En tout cas plein de gros joueurs. Une alliance à 15 milliards c'est pas mal déjà et attention, hein, ils sont descendus pour pouvoir accueillir une seconde très grosse alliance, des très gros migrants, les PLA. Alors les PLA apparemment, ce seraient des anciens joueurs du 16-64 qui auraient migré pour certains donc sur le 10-34. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez plus d'infos sur cette migration, regardez donc. Soren, Jaguar, 440 milliards pour Jaguar. Alors pour 440 millions, pardon, millions de puissance, 16 milliards de points de meurtre, c'est pas officiel. On a déjà vu bien plus. Ça reste un très très gros joueur. Quel est d'ailleurs son plus haut niveau 458 millions, il est déjà monté plus haut. Lui, difficile hein, de le faire descendre. De toute façon, au-dessus de 150 millions, ça ne rentre plus dans les cases. Hop là, attendez, je reviens dessus. Et membre de l'Alliance. Donc. 440 millions pour Jaguar. On a différents joueurs à plus de 150 millions. Hein. Tep aussi, Dark Knight ID, KH. Bref, des très très gros joueurs. Et le 1034 leur recruteur du moins, ou je ne sais qui, a été annoncé qu'après une fois là, maintenant qu'ils viennent d'arriver et qu'ils peuvent redevenir, Imperium hein, ils le sont, hein, les deux alliances seront à plus de 20 milliards. Mais la question que je me pose c'est, est-ce que ça va suffire Car regardez. Si on dézoome, hein, les OneV, non, en fait, regardez au centre, hein, ils annoncent que maintenant ils deviennent un, un serveur international, etc. Il n'y a que deux alliances au centre, les OneV et les PLA. C'est tout, ils n'ont pas euh, d'autres alliances. Et donc, les OneV, les PLA, c'est... Euh, ah non, j'allais dire, c'est les anciens Opavi, mais les Opavi sont encore là. On a encore les Opavi, mais c'est vraiment une petite sub. Bref, donc on n'a que deux grosses alliances même. S'ils étaient 2 à plus de 20 milliards, est-ce que ça suffirait Car si on compare au 1093, hein, qui est un peu le très gros serveur du moment, le 1093, ils enchaînent les victoires, ils enchaînent les stratégies, mais depuis... Euh, depuis Toujours en fait, hein. même s'ils ont une petite passe à vide, fut un temps. Ça fait très longtemps qu'ils se sont ressaisis. C'était très, il y a très longtemps. Regardez les serveurs comme le 1093. Hein. Ils ont une, deux, trois, quatre alliances hein, qui sont au centre. Hein. Ils ont les 93P à 12 milliards 4. Hein. Hop là, on va aller. Ils ont les 93T qui sont les plus gros, je crois, à 13 milliards 5. On continue de se décaler. Ils ont les 93L qui sont cette fois, eux, à 12 milliards. Hop là, on continue hein, la petite tournée. Il y en a encore un qui est là. Hop là, regardez. Hop, on va aller chercher un flac comme il n'y a pas de forteresse. Hop là. Et ils ont les 93D à 10 milliards. 9, donc autant dire 4 alliances au centre à plus de 10 milliards, pratiquement 11 milliards. Les 93 A doivent être une petite sub, 9 milliards et demi quand même pour la petite sub qui n'a même pas le droit de rentrer. un hein. 93 W derrière, ils sont à combien Bon, là c'est vraiment une sub, hein. là, 2 ,8 milliards 8. Bref, et les 93 C, est-ce que c'est une sub, une toute petite sub ou une sub à 9 milliards comme l'autre à sub à 5 milliards 3 millions, quand même ça fait des beaux bébés en farming. Bref, vous l'avez compris, hein, les 93 sont en puissance quand on compare donc au One v et alors 2 au 60, je ne sais pas si ça suffira s'ils tombent face à très très gros serve à, des, très, très, à des très gros serveurs comme le 1093 notamment, mais il n'y a pas que hein, le 1254 si on compare, si on le compare au plus grand le 1254 qui est je crois le serveur le plus puissant du moment. Regardez encore une fois. Hein. Est-ce que ça suffira pour les One V. Est-ce que ça leur permettra d'arrêter cette spirale dans laquelle ils étaient où ils perdent pas mal? Regardez alors eux. Le 1254. Déjà, comptons le nombre d'alliances. 1, 2, 3, 4, 5 alliances. C'est très simple. Hein, qui siège au centre. Les SW 13 milliards. Les TR. Les TR, celle de Beni Les SW, celle de Cisgul. 15 milliards à côté, on a les verts qui sont qui sont qui sont les VPR 7, ,7 milliards 7, là c'est un petit peu faible. À côté, on a les Q7, 11 ,9 milliards 9, autant dire 12 milliards. On a les HMB juste en dessous, les HMB 12 milliards. Eux, Ils ne plaisantent pas du tout du tout le 1254. Donc voilà. Est-ce que avec cette nouvelle vague de migration, les OneVie seront capables de supporter le nombre de joueurs et les assauts répétés de gros serveurs comme le 10-93 ou le 12-54. Je ne sais pas là à ce stade. Je pense que non. Mais on va le savoir très vite, puisqu'ils sont tous inscrits dans des nouveaux KvK. Et ils vont probablement tous tomber ou au moins par grappe dans le même KvK. Donc je vous parlais du nouveau système de matchmaking qui a été refait et qui va être modifié donc dans un patch très prochainement hein, d'après nos dev feedback made in China. La dernière vidéo, je vous en parle. Les amis, à présent, on va passer à ce guide ultime, comme son nom l'indique, hein, l'ultimate guide de nos amis. Infanteries, forteresse rise of kingdom, debuff guide hein, qui a été créé par Arcana du 1484. Merci à Arcana, merci à Absodian également d'avoir partagé ce guide. Il est tout bonnement énorme, vous allez voir. Special Thanks, il remercie tous les cavaleries et les infanteries spécialistes. Hein. Il remercie aussi Jack hein, pour le bénévole, non, pour le beloved, <rire> et pas bénévole, pour le bien-aimé cavalerie, Dad et supporter le project, et Aizen. Bref, un très gros guide. Hein. Ça faisait... Je n'en avais jamais vu d'ailleurs, j'ai dit ça, ça longtemps. Je n'avais jamais vu jusqu'à présent un guide spécifique sur le debuff. Et on y apprend quelques petites choses intéressantes si vous ne le saviez pas. 12 pages quand même. Hein. Donc bienvenue à tout le monde. Blablabla. Bla bla. Voilà. Avant de commencer, il va nous apprendre hein, sur quelques choses. Hein, sur Said by Rexian, euh, leur roi de l'infanterie. Hein. Active skill plus passive skill égale stack. Ça se stack. Super. Active plus active. Ça ne se stack pas. Ça ne se cumule pas. Hein donc euh, voilà puis il nous donne un petit exemple hein. par exemple avec euh, exemple si on a 45% en défense de debuff avec nevsky et ramses Xi en défense euh, buff hit hein, ça ne ça ne fait, ça ne se cumule pas donc euh, ça ne se stack pas plutôt Passif plus passive ça se stack hein. par exemple le troisième skill de tomiris et le troisième skill de chandra les deux euh, se stack hein. Euh, mais deux skills passifs regardez sans gras. Deux skills passifs identiques ne se stackent pas. Le deuxième skill de Trajan, le troisième skill de Trajan et celui non le deuxième skill de tra non non non faut que j'apprenne à lire les troisième skill de Chandra et Trajan qui sont pareils ne se stackent pas. Active plus passif plus item ça se stack. Exemple Nevsky active, Tomiris active et Mora web. Voilà, au moins ça c'est une règle de base, même moi hein, je ne savais pas toute cette complexité sur les skills, que, euh, lesquels se stackaient, lesquels ne se stackaient pas, en vrai je ne savais pas parce que je m'étais jamais posé la question, au moins là vous l'avez, hein, donc de manière résumée. On a, je vous mets le lien évidemment vers ce guide en commentaire. Il est tout bonnement énorme, donc il n'y a pas de raison que je ne vous le mette pas. Vous le retrouverez également sur le Discord. N'hésitez pas à venir sur Discord si vous avez des questions. Régular des buffs. Hein, je vous passe ce détail là. Il donne les, euh, le type de régular des buffs. Hein. Attaque, défense et vie, le silence, le désarmement. Il explique hein, ce, que ça, ce que ça fait. March Speed, le pardon, se prend le March Speed, hein. c'est l'un des plus essentiels euh, dans le jeu. Hein. Bon, bref, il explique hein, que ça marche, que tous, les jeux, que tous les joueurs vont devoir faire avec. Il réduction et immunity, rage réduction et euh, encerclé sur Unde. Donc, euh, c'est le, le skill, je pense, euh, qu'on a tous vu hein, encerclé quand on lance plusieurs troupes sur un mob. Donc, dis, prenez bien le temps de lire tout ça et de l'assimiler avant de passer à la prochaine zone. C'est assez simple en vrai. Certes, en anglais, mais là pour le coup, vous pouvez utiliser euh, un Google Translation, si vous, Translator si vous avez quelques difficultés. C'est vraiment, vraiment très simple et très clair. Franchement, il n'y a aucune technicité, aucune complexité dans les mots et les termes utilisés. Donc là... C'est vraiment bien fait. Franchement, euh, bravo à eux. Ils ont vraiment vulgarisé au maximum. Ensuite vient l'une des parties les plus intéressantes de ce guide, selon moi, qui parle des unique debuffs. C'est-à-dire les debuffs qui ne sont pas communs et qui sont spécifiques à un commandant et que eux seuls possèdent. Plusieurs commandants qui sont des debuffers, hein. on va voir par exemple Tomiris, on le voit c'est le deuxième, ont des skills bien particuliers qui font que c'est des commandants qu'on peut utiliser dans des situations très spéciales et qui font très mal dans ces situations-là, on appelle ça des situations de niche. Hein. Je vous l'ai déjà montré dans les, les pairing, hein, les niches commandeurs et niches duo commandeurs, vraiment qu'on utilise très rarement, mais quand on les a, ça fait plaisir. Donc Takeda, Burn Effect Active, ça explique hein, que la cible va avoir les normales attaques dommage only, seulement les attaques normales, hein, donc les coups standards hein, et pas les coups de skill, hein, qui vont être augmentés pendant la debuff période, donc tous les coups qu'elle va prendre qui vont être des attaques normales vont être augmentés. Debuff name soon unique, alors le nom du debuff est unique, but mais euh, fonctionnellement il y a d'autres commandants qui ont des debuffs équivalents. Donc là, encore une fois, c'est une spécification. On pourrait croire que c'est un debuff unique. Il l'est dans le nom, hein, mais pas dans la fonction. Tomiris Poison. Alors là, oui, pour le coup, c'est euh, sauf erreur de ma part. C'est un debuff unique. Et Tomiris qui met du poison qui se stack. Hein, chaque attaque normale, hein, qu elle, euh, elle va infliger un debuff qui va pouvoir se stacker. Euh, ça, c'est vraiment euh, énorme. Et qui va augmenter les skills dommages uniquement. Et pas bah, les normales. Attaque dommage hein, sur la target, ça peut se stacker 15 fois, donc euh, c'est vraiment vraiment énorme et on, on le perd dès que c'est plus active. Sargon Grit Out seconde Skill, je ne sais même pas comment on le prononce le, le dernier mot, euh, qui est similaire euh, au debuff de Tomiris, hein, mais sur les attaques normales cette fois, ça se stack 10 fois. Chandra Gupta Exhaust, William Actives. Euh, Williams active plutôt Sirius le Grand, Gilgamesh, Ziska énorme hein, le troisième skill. Dianiska et vous le voyez en plus il nous précise quel est le skill qui est un skill de debuff. Franchement encore une fois hein, j'en jette plein sur ce guide mais il est vraiment extrêmement bien fait. Moi j'applaudis. Hein. Ne vous inquiétez pas sur ce document hein, donc euh, on a le temps de bien lire le relire pour bien comprendre avant de passer à la dernière zone. Donc là, le guide est parfaitement fait. Regardez, on a vu le, euh, le, les règles générales de, de cumul ou pas des skills. On voit les debuffs réguliers que presque tous les com commandants possèdent. Comme moi, ma j'ai du mal, hein. ça bègue aujourd'hui. Hein. Ça, ouais, ça bug pas mal même. Donc les, les debuffs standard, les uniques debuffs, on liste tous les commandants qu'ont un debuff qui, ont, qui sont le, les seuls à posséder. Et on passe à les Dommages Taken debuff, take Debuffs. Donc les debuffs hein, de dommages, euh, de dommages de dommage pris. Donc, c'est la section la plus euh, commune de sens pour euh, qui va être la, la plus commune pour beaucoup de joueurs. Donc, le premier dommage, dommage taken, les dommages pris, counter-attaque. Donc, le, tous les dommages, ce debuff va augmenter tous les dommages de toutes les sources, les skills, les dommages, les contre-attaques. Hein. Les deuxièmes, c'est skill dommage, ça va augmenter juste les skills dommages. Et les derniers, additional damage taken, celui-là c'est le plus subtil. Hein. Et que vous voyez il le dire. En plus, il le dit exactement comme moi. Celui-là, c'est celui, celui qui, peut, euh, qui, qui rend confus ou qui, euh, que le plus de personnes ne comprennent pas. Euh, donc là, il nous explique que ça ne se stack pas avec les autres dommages taken debuff les autres debuffs de, de dommages. Ce debuff ce spécifique, hein, euh, over type, est spécifique, Damage Overtime, c'est à dire qu'on va augmenter les dommages qui vont être pris durant un certain temps uniquement. Et euh, il dit, euh, you take more damage from damage that you take, donc ils prennent plus de dommages, on prend plus de plus en plus de dommages à travers le temps c'est vrai que même là l'explication elle est un peu, euh, peu compliquée à comprendre mais grosso modo l'additional damage taken en général moi des trois hein, celui que je préfère c'est le euh, le tous les dommages les dommages taken c'est celui qui va faire le plus il me semble même si avec certains gros skills comme ceux de Nevsky hein, le skill damage taken il fait également très mal Hop là, voilà la section extra à présent qui est la dernière section, si je dis pas de bêtises. On est sur la dernière section avec la section extra. Cette section inclut les new debuffs qui sont introduits dans Rock, les new active debuffs. Euh, les news items des buffs etc les fonctions en général qui vont euh, qui vont demander une explication supplémentaire et euh, qu'il fera dans un guide séparé également sur les buffs donc Queen Dido Ambush Effect, on a même le, les skills de Dido qui est même pas encore sorti, juste où on a eu les skills qui ont été divulgués, donc elle explique hein, de ce qu'il qui comprend, hein, ça va euh, ça va prévenir le debuffing de certains commandants, par exemple euh, ceux d'Aral, ceux de Pakal, ceux de Xianus, ceux de Tariq. Hein donc de, de je retraduis hein, de ce qu'on qu sait hein, ce debuff va euh, nous protéger hein, de certains debuffs et donc il liste en dessous chandra euh, Chandragupta blesse hein, c'est étonnant ça donc il nous explique euh, le euh, le debuff de Chandragupta il revient dessus et Cheok Jun oh là là Cheok celui là pff. Shehock, j'ai toujours dit Shehawk, vous remarquez dans toutes mes vidéos, vous comprenez pourquoi. Shehock. Donc il nous parle aussi spécifiquement de Shehook. Et il finit avec Yann Ziska, son active skill, où il revient dessus. Et là, il y a une longue explication. Donc quand même de plus long que les... Non, aussi long que les autres. Donc. Il finit avec une petite des feedback à lui. Hein. Donc certaines personnes lui demandent hein, pourquoi pas un guide sur les buffs. Pourquoi hein, sur les debuffs La question est simple. Donc en termes de détails, hein, c'est plutôt répétitif. Euh, il nous dit euh, le, euh, les buffs hein, et que on sait euh, à ce point, on sait à peu près comment fonctionnent les debuffs. Hein. Donc je vous laisserai. Euh, lire ce petit bloc où il nous explique tout ça. Et pour finir, est-ce qu'on a aimé l'extra section hein Donc si on a lu jusqu'à la fin le guide, n'hésitez hein, pas à aller lui laisser un petit commentaire. Ça va être toujours plaisir. Au final, ce debuff guide, il est vraiment, vraiment bien fait. Je trouve, je vous invite à aller le lire en détail. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous en avez, je pense qu'il sera peut-être traduit dans plusieurs langues, notamment en français, ce sera le cas d'en reparler les amis. Mais c'est plutôt clair, c'est plutôt simple. Et encore une fois, bravo et merci à Arcana du 1484 pour ce guide d'une très grande qualité.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 sur rock